Thank you. Parce que partout on sera libre, au-delà des frontières et sans aucun parti, aller leur tirer trop pour être encarté carte et de la répression à la haine, et frappe même et pacifique. C'est un acharné, c'est un avenir pour I'm oh.